De nos jours les conflits se règlent avec des mots Salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur un autre jeu Après un petit moment d'absence, hein, les fêtes obligent J'ai que quelques vidéos sur The Coup mais en dehors de ça Pas grand chose signalé sur la chaîne Et vous inquiétez pas ça va reprendre Donc on se retrouve sur Comment les conquêtes générales. Un jeu édité par Westwood Studio en collaboration avec Electronic euh, Arts Enfin développé par Westwood et les Édité par Electronic Cards. C'est sorti en 2003 si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, c'est un jeu de stratégie, donc rien à voir avec les typicales jeux de voitures auxquelles je joue, notamment The Crew qui occupe, qui occupe une bonne partie de la chaîne. Donc euh, on se retrouve sur ce jeu, voilà, un DS euh, Mais pas mal du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Comment les conquères elle date de pas mal de temps la base c'est fait par les développeurs chez Westwood Studios qui sont à l'origine de jeux comme Dune et Comment les Conquers, notamment alerte rouge 1 je ferai peut-être quelques vidéos c'est un jeu de stratégie comme vous pouvez le voir qui reprend un petit peu les éléments qui sont passés en Irak les américains, la euh, euh, le bah est là le péroïste au Moyen-Orient et la Chine donc euh, sans plus attendre hein, faire pour pouvoir sans 107 ans sur le okay. menu principal, on va se diriger sur le solo et on va commencer par la mission d'entraînement la de mission tutorielle entre guillemets qui euh, pour vous montre un Dans petit peu les bases du jeu et pour moi permettra de me remémorer un petit peu les, les mécanismes, Même s'ils si sont pas... extrêmement difficiles. Hein, C'est assez simple. Mon général, le groupe terroriste le plus vaste et le mieux organisé au monde, connu sous le nom de GLA, a pris le contrôle d'un complexe chimique dans la zone démilitarisée de Mazar. Un détachement de rangers a été envoyé pour détruire cette usine. Vous en prendrez le commandement. Donc voilà, petite, petite introduction avec l'explication de la mission et cinématique. Alors pour l'époque, hein, c'était assez spectaculaire, mais euh, un peu, euh, ça a pas mal vieilli. La preuve avec les Ici Alpha, c est, c est, c est, c est. arrivé dans 30 secondes. Coordonnées cible G9. Enquissons des tirs de batterie anti-aérienne. Alpha hors d'état, on passe au plan B. je répète, plan B. Bien reçu. Équipe Beta en route. on se retrouve avec l'interface donc euh, tout qui, toute l'interface est en bas hein, tout ce qui est contrôle euh, pour, pour fabriquer les bâtiments etc donc là on sélectionne les unités hein, c'est pas, cible pas en compliqué hein. tous les jeux stratégiques sont un peu les mêmes ça ressemble un peu à, à Warcraft ou Starcraft en ou Edge of donc voilà on déplace de la vous avec la souris enfin ne bon, bon, je vais pas vous expliquer non euh, plus des, des attardés je pense c'est parti, premier combat. Encore en route, Beta. Arrivé dans 10 secondes. Voilà, les humvi, les fameux humvi des de de Américains. Je mets je les, les, les troupes dans les dans les véhicules pour qu'ils soient protégés. Et on attaque la base. Signalons mouvement de troupes ennemies. gardez bâtiment ça c'est simple hein, les unités. J'ai là étant un peu plus faible que ceux, ceux des Américains. Faites à continuer à progresser. Il faut libérer toute la base. Voilà, en on a la pluie. Des... Oh voilà on a libéré la caserne. Donc on peut enfin on peut du mais construire les unités. C'est écrasé ça y est La centrale électrique, le complexe de, de, de Donc Dans le jeu la seule ressource c'est ça, hein, c'est ces petites caisses. C'est la seule ressource du jeu. Hein. Par rapport à d'autres jeux comme euh, le Pierre où il la pierre, l'or, la nourriture, le bois, là il y a juste ça, les petites caisses et y a également euh, la possibilité de capturer des, des bâtiments, et notamment des, de des terriques de pétrole pour avoir plus de plus de ressources, enfin, plutôt voilà. on capture les bâtiments voilà. que j'ai libéré mais il n'y a plus personne et le fameux engin de sentier qui permettra de construire les bâtiments donc là, vu que c'est la mission euh, de d'entraînement il n'y a pas grand chose de débloqué on ne peut construire que le complexe euh, Miparo industriel donc du euh, snacha là voilà, suis upgradé le le réacteur pour qu'il soit deux fois plus productif, donc euh, pour passer au vert. Amélioration terminée. Voilà. Les rangers, on va en faire un peu plus. Ah. Voilà. Ils sont des par là. Bien joué. La base est libérée. Rassemblons une armée assez forte. Lorsque vos troupes seront prêtes, progressez jusqu'à cette planque de la GLA et détruisez leur labo bactériologique. Voilà, ça va être un peu méchant gentil, mais là avec leur euh, usine chimique. Wow. Ça c'est des général. pilotes, c'est euh, des unités spécifiques aux américains. En fait c'est bon, des pilotes et quand on rentre dans un véhicule ça lui grade. Vous voyez là les petites... Euh, Trouvez-moi un véhicule. Des insignes, vous un plus les véhicules sont plus gradés, plus ils sont difficiles à détruire et de font plus de dégâts, sein. sont plus résistants. Je vous et aussi ça, ça c'est compétences, ben comme c'est marqué, un menu expérience des généraux. qu'on débloque des, euh, des sortes de cartes, enfin des unités supplémentaires, des. Là pour l'instant on a que cette unité-là de débloquer, euh, à débloquer. Et plus on avancera dans les, dans les missions, plus on aura d'autres choses à débloquer en fonction de, de grades qu'on obtient. Et pour obtenir ces grades, hein, ces étoiles, il y a une chose qui se remplit au fur et à mesure qu'on détruit des unités, euh, on capture des trucs. c'est voilà, pas compliqué. Vous au début, vous allez être un petit peu paumé, vu qu'il y a pas mal d'informations. Enfin, vous n'avez jamais joué, ça va être un petit peu compliqué, mais au bout d'un moment, vous allez voir, c'est assez simple. La plupart des missions, c'est détruire l'adversaire. Là, faut aller ici, on va ici tout dégommer on va s'occuper des unités très du coup on va installer des petits secrets capacité spéciale Le char de la sa particularité c'est que il la y petit laser qui permet de désactiver les accueillir ici Kheur de détruit, asseyez rien dans 10 secondes encore un script. Bon je cache pas que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo donc euh, je connais un petit peu euh, je me rappelle un petit peu des missions que j'ai faites sens, tout à l'heure j'ai mis de souverain un peu trop fort Dic. Plus résistant que les cuirassés j'ai dit ils ont un petit laser qui le, permet de stopper un. les missiles quoi la petite visage ouais, wow. l'ennemi occupe la ville zone de largage parachutiste aux coordonnées alpha a 05 le le du... parachutiste en route ah, aussi les unités sont, sont, sont se mettent en garnison dans les bâtiments aussi c'est une spécialité particularité du jeu. Allez. Ah chutiste, mettez-vous à couvert dans les bâtiments civils. Bah, euh, il voilà, y a les civils aussi les pieds euh, les écrase voilà, on perd vers la ville c'est -ce -ce un main. de main. ce qu'il en reste ce aussi c'est que tout est destructible par exemple le bâtiment là je <rire> je Unité perdue. Donc que leur collecteur c'est ça. Ennemi en approche Tip en vue Ça c'est capturable, les dérives. là, ça pourra rapporter un peu plus d'argent. Je vais pas le faire si ça. ce En approche de la base ennemie, à toutes les unités, préparez-vous au combat! Prêt à intervenir. Bien, chef, j'y vais sur le champ. Les gardes sombres, les enlevés. L'élite de l'armée, j'y vais. Destination confirmée. Vous allez en avoir. On Je gagne des ouais, terrain, L'un des ennemis en vue, soutien aérien demandé, n'avancez plus. Je vois la feuille! Périmètre ennemi enfoncé. Hélico, c'est à vous. Unité perdue. Concentrez vos tirs sur le labo bactériologique. En plus, quand ils vont exploser le labo. une Unité perdue. les soldats sont en train de... Ils nous en renvoie. Mon général, votre assaut nous a impressionnés. Vous êtes prêts pour un commandement sur le champ de bataille. Voilà voilà, bon, je sais pas trop euh, quelle campagne, je vais commencer en premier, hein. il y a la Chine, la GLA et les USA, moi je vais vous laisser là pour cette première vidéo, et je vous dis à la prochaine, c'était Diablo, salut